Lors d'un week-end en camping, une étudiante prend des photos d'une de ses camarades en sous-vêtements, à l'insu de cette dernière. Puis, elle partage sur Facebook, avec le reste de la promotion, les photos de l'étudiante en les accompagnant de commentaires sur son apparence physique. Il s'agit ici de cyberharcèlement sexuel. D'après l'article 222-33-2-2 du code pénal, le cyberharcèlement est une circonstance aggravante du délit de harcèlement moral. Il consiste à harceler une personne par la diffusion répétée de messages, d'images ou de vidéos en utilisant des moyens de communication numériques comme des téléphones portables ou des réseaux sociaux. Ce harcèlement a pour objet ou pour conséquence une dégradation des conditions de vie de la personne qui en est victime. Cela se traduit notamment par une altération de sa santé physique ou mentale il est important de retenir que cela s'applique aussi bien pour des contenus publics que privés. Même si chaque personne n'agit pas de façon répétée et n'envoie qu'un seul message, l'accumulation de ces messages, dans un contexte de communication groupée, par exemple sur des réseaux sociaux ou des messageries en ligne, caractérise la répétition et donc la situation de harcèlement. Le cyberharcèlement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le cyberharcèlement peut se doubler du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Défini à l'article 226-1 du Code pénal, l'atteinte à l'intimité de la vie privée consiste à fixer, enregistrer ou transmettre sans son consentement l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Ainsi que des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou encore la localisation de cette personne. Ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou davantage si les faits sont commis par le ou la partenaire de la victime. Lorsque cette image ou ces paroles présentent un caractère sexuel, les faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. Cela peut notamment concerner des cas de « revenge porn » qui consistent à diffuser, sans le consentement d'une personne, des images présentant un caractère sexuel, même si leur fixation et leur enregistrement ont été initialement effectués avec son accord.